On sait avoir une pensée individuelle, on sait ce qui nous fait du bien, on sait ce qui est bon pour nous. Mais si on se pose la question de qu'est-ce qui serait bien pour la globalité de la planète, on voit bien que là, ça commence à devenir un petit peu plus difficile. On a décidé de rassembler le plus grand nombre possible de micro-interviews sur cette simple question « Quelle pensée souhaiterais-tu offrir à l'humanité si elle pouvait t'entendre ici et maintenant ?» afin de générer chez, chez un plus grand large public possible cette réflexion à la fois intérieure et extérieure qui motive chacun à vouloir aller vers le meilleur. On pose une simple question. « Quelle pensée souhaiterais-tu offrir à l'humanité si elle pouvait entendre ici et maintenant ?» on va créer des petites capsules en fait, donc de vidéos qu'on va, qu va mettre en diffusion sur tous les réseaux sociaux, sur notre site internet et après sur tous les réseaux sociaux. Notre but, c'est de pouvoir aller dans six grandes villes d'Europe, aller faire ce même projet qu'on a commencé à Genève, et puis euh, de mener dans une année en fait, un challenge euh, qu'on espère le plus large possible, de créer pendant une année une, une communauté à qui on va proposer régulièrement, euh, de peut-être commencer à s'intérioriser, à réfléchir sur justement ben, Qu'est-ce que ça veut dire que d'offrir sa pensée au monde D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire penser finalement dès le départ On a réalisé euh, environ euh, 35 interviews sur, euh, sur trois événements. Nous avons eu en plus la chance d'avoir euh, Mathieu Ricard, Frédéric Lenoir, euh, Yasmina Kadra qui ont accepté aussi de participer à ce projet-là et puis euh, donc de donner une dimension un peu plus large. Ça nous oblige à être dans une tolérance absolue, à nous apprendre à être humble par rapport à tous les phénomènes simplement entre ceux qui vivent en haut des immeubles et qui gardent la vue sur toute la ville et ceux qui vivent en bas de l'immeuble et ça nous oblige à être en relation avec tout le monde. On ne peut pas s'extraire se, de ça. On est quotidiennement avec tout le monde. Je suis absolument fasciné par la façon dont en réalité les gens euh, se mobilisent sans le savoir euh, à l'intérieur d'eux-mêmes déjà dans leur propre questionnement en fait sur cette question de où est-ce que l'on va pourquoi est-ce qu'on y va comment je comment je m'active autour de moi dans ma vie quelle cohérence j'ai entre ce que je pense ce que je fais ce que je dis ce projet là il m'a obligé à voir ça à le prendre en, en pleine figure à en être pleinement conscient ça me bouscule, ça me déplace dans, un, dans une réalité euh, euh, collective, une réalité d'ensemble, d'unité. Ça change véritablement ma relation, euh, ma relation au monde. Depuis que ce décentrage chez moi a commencé à se faire, c'est comme si, et de plus en plus avec ce projet-là d'ailleurs, une pensée pour l'humanité, je pouvais entendre battre le cœur du monde. et donc d'arriver à compiler toutes ces, toutes ces micros interviews à les mettre, à les diffuser, à permettre à chacun de pouvoir aller les voir, les, les intégrer, d'être en résonance avec certaines d'entre elles, accepter de ne pas être en résonance aussi avec d'autres, donc comme ça de cette façon-là, de stimuler sa propre réflexion sur cette question. De devenir responsable. Euh, sans aucune, sans, vraiment avec beaucoup d'humilité, parce qu'il n'y a, a aucune perfection euh, véritablement possible. Chacun, on peut aider en fait, finalement le monde, là où on est, simplement en faisant ce que l'on fait, ce qu'on qu sait faire en son quotidien, en se posant simplement justement cette question non plus pour se nourrir soi-même, mais comment est-ce qu'on fait pour euh, nourrir un peu le monde